Il faut que les pays du Nord, enfin les pays, pays d'Europe, acceptent, intègrent dans, dans leur imaginaire qu'ils ne sont plus les maîtres du monde. Et ça, c'est une chose qu'on n'a aucune référence. Ça fait 300 ans que ça dure, donc on n'a aucune référence pour penser le monde dans une autre position que celle de, de dominant. Aussi, on a une crise de toute autre nature. On a quelque chose qui, qui tient à une évolution que toutes les sociétés au monde ont à, à régler, qui est comment on situe la religion dans son rapport à la société, et aux politiques, et au pouvoir. Après les, les, les vagues nationalistes qui ont poussé à la décolonisation, on a eu un, un gel, un gel de la, de la pensée, un gel de l'élaboration, un gel politique, un gel du débat politique, qui a empêché les sociétés de d'avancer sur cette question de sécularisation. Les poussées populaires qui se sont, qui, se sont euh, qui, qui ont été déclenchées à partir de 2011 dans les CPI ont, ont révélé que c'était cette question qui était sur la table euh, des sociétés et que c'était ça qui les préoccupait en premier, plus que les questions économiques, malgré les urgences et, la, et les difficultés que l'on sait. Mais ça prendra pas un an, deux ans, ça prendra peut-être plusieurs décennies et ça sera il y aura encore du chaos, il y aura euh, des violences, des injures, des, des, des confrontations, des compromis, tout ce qu'on peut imaginer, euh, de déstabilisation. Alors, il y, y a deux solutions. Euh, soit chacune des parties, en gros la, la partie laïque d'un côté, la partie islamique de l'autre, pense qu'elle va imposer sa solution en écrasant l'autre partie. On a vu ce que ça donnait en, en Iran. Soit il y aura un compromis. Et, et évidemment, on peut pousser dans le sens d'un compromis nécessaire, comme il y a eu un compromis en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Inde, etc. Toutes les sociétés, elles ont eu à régler la question de la religion. Ça ne s'est pas fait simplement, mais des compromis ont été passés. Et c'est ça qu'on peut, qu peut espérer pour, pour le devenir des sociétés du sud de, de la Méditerranée. Il y a une crise commune qui est la crise environnementale, qui est une crise planétaire, mais qui affecte d'une façon extrêmement violente, qui va affecter d'une façon extrêmement violente la Méditerranée en termes de stress hydrique, en termes d'élévation de, de, du niveau de la mer et de, et de hausse de la température, du réchauffement climatique. Et ça, euh, ça va affecter le sud et le nord indistinctement. Donc euh, là, peut-être, il y a une expression euh, en arabe qui, est, qui dit « bessif », c'est-à-dire « forcé. on va être forcé de s'entendre pour euh, régler en commun euh, des, des, des, des enjeux, des risques environnementaux gigantesques. C'est peut-être ça qui va nous faire... Euh, nous rapprocher par la nécessité euh, et peut-être nous aider à dépasser et au nord et au sud les difficultés dans lesquelles on est, les, les défis dans lesquels on est de, de, de changer radicalement de, de paradigme. Euh, on peut le faire peut-être grâce à l'écologie, à l'urgence écologique. Ce qui nous a semblé important, c'est de prendre acte de cette diversité, de ne pas chercher à la refouler, à, à, à l'écraser, euh, en projetant sur elle, comme ça a été fait jusque-là, des constructions institutionnelles euh, abstraites, comme le partenariat euro-méditerranéen, qui, qui étaient à la fois extrêmement institutionnelles et en même temps surplombantes, puisqu'elles venaient du Nord. Mais plutôt, plutôt que de s'engager comme ça, avec le, on sait que ça n'a pas donné de résultat, de partir des sociétés, dans leur diversité, de la reconnaître, cette diversité, euh, cette pluralité, et d'élaborer, à partir de, cette, de ce contact avec les sociétés, des projets intelligibles pour les habitants. Et cette diversité, elle va forcément, en, en termes de solutions, non seulement ça passe par des projets, mais c'est des projets qui sont des projets volontaires, c'est des projets sur lesquels les, les sociétés s'engagent et rentrent dans un projet. Donc ça va, ça va aboutir à des géométries variables. Géographie variable de, de, de projets. Donc on peut imaginer qu'on multiplie un, un espace commun de l'énergie qui engloberait par exemple les pays du nord qui sont consommateurs et une partie des pays du sud qui sont producteurs, euh, des, des, des espaces communs en matière agricole euh, où la, la, la, la réorientation vers une, une agriculture moins productive et, et plus d'échelle de, de, petite, plus liée au territoire et plus liée à la sécurité alimentaire, pourrait euh, s'effectuer par la redéfinition d'une politique agricole commune mais englobant les pays du sud de la Méditerranée. On peut imaginer une construction certes complexe, mais qui serait plus basée sur le, la, la volonté des sociétés et donc des, des hommes politiques.